Aujourd'hui, je vais vous parler de migration euh, de, de, de c -sharp vers du JavaScript ou du TypeScript. Euh, rapidement, je m'appelle Xavier. Ça fait une dizaine d'années que je suis euh, développeur web. Euh, J'ai travaillé beaucoup comme freelance au début. Euh, ensuite, 4 ans dans une grosse boîte qui faisait la lutte contre la fraude. Où je faisais du PHP et ensuite du Python. Et là, depuis 3 mois, depuis cet été, je bosse pour une boîte euh, euh, californienne qui s'appelle BluePod. Encore deux mots pour que vous pigiez un peu le truc. c'est une on est euh, six, dont deux développeurs. Et en fait, euh, j'ai été recruté parce qu'il y a un des deux développeurs qui était là avant, qui est parti. Et euh, donc, du coup, j'ai été, été recruté, euh, recruté là-bas. Euh, mon boulot chez BluePods, c'était de prendre en main le back-end. En fait, il y avait deux développeurs avec des rôles hyper spécifiques. Il y avait un mec qui s'occupait du front-end et que ça, et un mec qui s'occupait du back-end et qui faisait que ça. Donc, un développeur c -Sharp et un développeur euh, JavaScript. Donc, moi, mon taf c'était de prendre en main le, le back-end, euh, récupérer aussi tout ce qui est, euh, ce qui est DevOps, parce qu'en fait c'est le développeur back-end qui faisait le DevOps, qui, donc c'était relativement simple en fait, administration serveur, euh, déploiement un peu de CI, euh, des trucs euh, relativement simples, et, euh, et apporter de la méthodo, euh, parce que euh, avant c'est un truc que je faisais pas mal, et, euh, et en fait là il n'y avait absolument rien à peu près, en termes de gestion de projet et tout ça. Donc euh, voilà, c'était mes, mes trois missions chez, chez BluePod. Euh, et en fait, le back-end, donc la plus grosse mission, forcément, vous l'avez compris, c'était euh, de reprendre le back-end. Le back-end, c'est quelque chose d'assez petit, bizarrement, en fait, il y a beaucoup de logique qui est fait sur le front-end. Voilà. Et euh, donc le back-end, c'est 11 000 lignes de code, en gros, de c -sharp à l'époque. Euh, c'est une soixantaine de routes. Et, euh, et c'est une petite base de données qui est câblée à une petite base de données MongoDB, en fait, c'est une startup qui est relativement petite, il y a une vocation à lever des fonds et à grossir dans l'année. Mais là, pour l'instant, il y a 6 écoles à peu près, donc ça vous donne la taille, ça fait genre 600 élèves, un truc comme ça. Donc le double de parents et la moitié de, de profs, voilà, donc c'est pas des gros, gros trucs. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, cool. C-Sharp, euh, bof, parce que moi, j'en avais jamais vraiment fait du C-Sharp. En plus, C-Sharp pour une startup, euh, pff, OK, pourquoi pas Après, quand j'ai regardé, le, je connaissais pas du tout l'écosystème. En fait, c'était de l'ASP Core. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent un peu C-Sharp ici. L'ASP Core, c'est un peu la nouvelle version de .NET. Ça avait l'air plutôt cool, euh, assez performant. Ils ont bien bossé, les mecs, je pense. Donc, c'est un langage assez sympa. Et je me suis dit, euh, pff, OK, j'ai fait du PHP, j'ai fait du Python... Euh, je vais apprendre les c -Sharp, quoi. Allons-y, quoi. Le seul truc qui me faisait vraiment, vraiment chier, c'est euh, que c'était hébergé sur du Windows Server. <coughs> et alors là, là c'est quand même franchement dur, quoi. c'est euh, censé Ouais, alors, effectivement, c'est censé euh, tourner sur du Mono, runner sur du le Linux et même du Mac. Et en fait, j'ai jamais réussi à le faire tourner sur un Linux ou sur un Mac. Et euh, pour vous donner le truc, une de mes premières missions, ça a été de changer un certificat Let's Encrypt euh, sur Windows, enfin, c'était pas du... Enfin, SSL, quoi. En fait, j'ai passé euh, je sais pas, une demi-journée ou une journée entière à cliquer sur des putains de boutons. Ça n'a jamais marché, quoi. Du coup, j'ai foutu un proxy Linux devant et ça marchait, quoi. Voilà. Donc, mais bon, je me suis dit, OK, je, me, je vais me démerder, on va faire avec. Et euh, est-ce que je vais réussir à passer au studio Et du coup, j'ai commencé à creuser un peu le, le back-end, au-delà au de vraiment euh, euh, juste regarder vite fait. Et en fait, le premier truc, c'est qu'il n'y avait pas de doc. Et quand je dis pas de doc, c'est rien du tout. Pas un bout de fichier, pas un bout de readme, que dalle, vraiment. Ouais, vraiment rien, pas de doc. Donc déjà, tu commences à dire, bon, ok, ça va ça va être pénible. Euh, pas de test, rien du tout. Pas un bout de test, ne serait-ce qu'un fonctionnel, alors évidemment pas, pas unitaire, mais vraiment, voilà, pas de test. Et euh, du coup, j'ai commencé à ouvrir mon, mon éditeur pour aller voir un peu la, la tronche du code. En fait, on m'avait vendu le développeur comme un mec rigoureux, très bon, tout ça. Et euh, je pense qu'il est... Il aimait bien le côté euh, « mon texte, mon, mon code s'explique de lui-même ». tu vois. Et ce qui fait que je me suis amusé hier soir, j'ai récupéré tous les commentaires de tout le projet. Donc euh, il y a... Et je vous ai foutu là. Voilà, donc il y avait zéro commentaire, sachant que les deux, les deux commentaires du dessus, c'est probablement un truc qui a été clopié d'une libe. Euh, donc voilà, ça c'est tous les commentaires du projet. Et euh, donc là, j'ai commencé à me dire, putain, ça va être chaud. <rire> j'ai regardé un peu en détail le code et je suis tombé sur des trucs comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien au fond. Mais là, en fait, on a, on a des group by avec des select many. Il y a des, j'ai pas pris le screenshot, mais il y, a, il y a des jointures et tout ça. Et je me suis dit, euh, pardon, parce qu'en fait, je ne sais, sais pas si vous vous rappelez, mais c'est du MongoDB, quoi. Donc en fait, le mec, il a foutu un, U, un ORM SQL. Alors c'est sûr que son code il est beau, hein, mais, euh, mais en fait derrière, je sais pas trop ce que ça fait, mais du coup le mec il fait des gros bails, euh, des, des grosses jointures sur de SQL. Et là j'ai commencé à, à vraiment me poser des questions, donc j'ai été voir le, le, le dev front-end, qui est en fait un mec qui a fait du back-end avant, qui est un full-stack, et je lui dis, euh, pff, le, le, le, dev, le dev il est parti là, l'autre, le, le back-end, donc il y, y a eu zéro transmission forcément. Euh, pff, en fait il y a deux solutions quoi, soit... Je passe trois mois euh, à essayer de comprendre ce code et euh, je vais y arriver, mais ça va être long et pénible, je pense que je vais je... perdre des cheveux. Soit est-ce qu'on ne se poserait pas deux minutes à réfléchir, est-ce qu'on ne ferait pas de la refacto quoi Du coup, on s'est posé quand même assez vite la, la question du refacto. Et, euh, étant donné qu'on est deux, que euh, le deuxième a, a une expérience sur du node, et euh, que moi j'avais fait du node il y a longtemps, mais euh, bon, ouais, c'est pas pire que d'apprendre du C-Sharp on s'est dit, euh, ok, allons-y, euh, on, va, on va tout péter, on recommence. Quoi. Du coup, on s'est posé la question de la, la tech, en fait, à l'époque. Euh, donc moi, j'avais un background plutôt PHP, Python, donc euh, la question s'est posée, mais lui, il n'avait jamais fait ni de PHP, ni de Python. Euh, et en plus, c'est du, du Mongo, donc on s'est dit, euh, le, probablement le plus facile. Euh, moi, j'avais un petit bagage JavaScript à l'époque, vieux, euh, des, des premiers HTJS, donc ça, avait, ça date. Euh, ça a vachement changé d'ailleurs depuis ouais, et euh, je me... on s'est dit en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va unifier quoi on va arrêter de se faire chier, on va prendre le back-end existant on va le mettre de côté et on va refaire la même chose une techno que toi et moi on comprend et, euh, et comme ça en plus moi ça me permettra d'entrer dans le projet euh, de manière un peu douloureuse mais ça me permettra de rentrer dans le projet non c'est pas ça Ok, du coup, il me fait, d'accord, ok, on part sur du JS, on fait du Node, mais est-ce qu'on fait du TypeScript Parce que moi, en front je fais du TypeScript, en fait. Donc, euh, est-ce que tu crois qu'on fait du Node avec du TypeScript ou pas euh, Moi, j'avais jamais entendu de TypeScript, parler de TypeScript à l'époque. Donc, j'ai dit, ouais, euh, je sais pas, je vais regarder. Et euh, du coup, j'ai cherché un peu, alors je je sais pas si vous connaissez un peu TypeScript ou si vous avez vu un peu les trucs. Il y, y a pas mal de, de gens ou d'articles ou trucs qui qui ont tendance à montrer que euh, le typing, euh, ça permet d'aider les devs et que ça permet de gagner en maintenabilité un peu. Euh, du coup, je me suis dit, ok, vas-y, euh, quitte à apprendre à le S6, autant on va partir sur du TypeScript. Et donc, on est parti sur du Node euh, TypeScript, avec, euh, avec une stack mine, en fait, donc Mongo, Express, Node et... Node Merci. Waouh Attends. Beaucoup trop compliqué ce truc. Ouais, voilà. On a foutu de l'ExpressJS parce que c'est un truc avec lequel j'avais déjà joué avant. Voilà, vraiment... J'ai vu qu'il y, des... y avait NES qui était sorti qui avait l'air d'être plutôt intéressant sur du TypeScript. J'ai pas essayé mais on va se poser la question, voir si ça vaut le coup. Euh, donc on a gardé la base Mongo et du coup on lui parle en Mongo et euh, c'est beaucoup plus simple parce que lui en C sharp il se faisait chier à désérialiser le JSON et tout, une euh, alors que nous en fait c'est relativement intuitif. Euh, on a réussi à plugger, là on a eu une demande il n'y a pas très longtemps, sur du temps réel pur, donc on a réussi à plugger du socket c'est pareil, en C-Sharp il aurait galéré, et nous on a fait ça en fait relativement, en une semaine on avait, on avait créé un truc euh, temps réel, Socket et tout, donc plutôt content. Et, euh, et, et j'en ai profité pour, euh, pour mettre en place du test, quand même, avec euh, du Mocha et du Chai. Alors encore une fois, euh, euh, je ne suis pas hyper sûr du, du choix technique, on a un peu fait ça à l'arrache, mais... Euh, Bon, ça fait, ça fait le taf. Et du Winston pour le, pour le logger. En fait, c'est chiant parce que mon téléphone il se met en veille et du coup. Ok. Donc on est parti comme ça, en se disant euh, on a nos stacks techniques, euh, on a plusieurs semaines pour le faire. Allons-y quoi. Et donc en fait la méthode qu'on a fait, c'est tout bête. On a pris, lui il connaissait très bien le fontaine. Donc en fait on a pris toutes les routes, une par une, il m'a fait de la doc euh, avec ce qui rentre, ce qui sort. Euh, il m'a filé des coups de main sur comprendre un peu la base de données, l'organisation de la base de données, qui est un peu complexe parce qu'en fait, du coup, vu que c'est des écoles, il y a beaucoup de relations entre les users et tout ça, enfin, c'est assez, assez compliqué. Euh, et donc en fait, on a utilisé les routes euh, comme de la doc. On a mis, moi j'ai mis du TDD dessus, enfin j'ai mis du test dessus et je m'en suis un peu servi comme TDD, c'est-à-dire que je commençais par écrire mon texte en disant « cette route-là doit prendre ça en entrée et ça en sortie ». Et j'ai fait mon code comme ça. On a créé des docs, presque, euh, on, voilà, toujours un peu pas la même chose, mais on, on a essayé de faire de la, doc, de la doc au passage, et puis on a mis en place des guide qui n'existaient pas vraiment, avec des pull requests et des trucs comme ça que vous connaissez tous, qui n'étaient pas du tout en place à l'époque. Et il nous a fallu 8 semaines, entre 8 et 10 semaines, pour, euh, pour tout refaire. Bah, il me manque un truc. Alors, est-ce que c'était une bonne idée ou pas euh... C'est enfin, toujours un peu compliqué d'avoir euh, ce type de choix à faire. En plus, en plus là, je faisais vraiment le mec euh, qui arrive dans une boîte, qui ouvre le code et qui dit « c'est de la merde, on jette tout, on recommence ». Et je n'avais pas vraiment envie de le faire. Après, euh, euh, bon, c'est pas comme si on avait vraiment, vraiment le choix. Mais, mais quand même, quoi, je suis pas sûr que c'était une très bonne idée. On a perdu beaucoup de temps, euh, on, a, on a bossé comme des, comme des ours, euh, quand même pas mal. Et... Euh, et, et, euh, et en fait TypeScript le côté négatif de TypeScript c'est qu'on s'est quand même fait chier euh, à plugger des, de, des libs euh, typiquement plugger du socketio sur de l'express en TypeScript euh, en fait, c'est relativement pénible quoi. Il, faut, euh, il faut presque une journée juste pour plugger cette librairie et en fait après ça marche tout seul mais euh, le plugage de, de librairie externe il est relativement pénible et il n'y a pas de doc forcément, ou très peu donc on se fait, on se fait quand même pas mal chier ceci dit si je vais y arriver à faire avec mon téléphone. Ceci dit, quand même, c'était cool. Et c'était une bonne idée, parce que maintenant, euh, on, a, on est tous les deux full stack, donc on est capable tous les deux d'intervenir de, sur à la fois le front et le dev, on n'a plus de problème. Un truc que j'ai pas dit au début, c'est que le CEO, en fait, il m'a recruté, moi, sachant que je ne faisais pas de c -Sharp, mais ça faisait déjà peut-être six mois qu'il cherchait un mec en C-Sharp. En fait, un mec, un mec qui fait du c -Sharp, ça n'existe pas, encore moins pour bosser dans une startup. Les mecs qui bossent dans des gros, des gros trucs, merci c'est pénible ce truc. On a donc on a, on a <coughs> un seul langage pour tous les devs. On a une facilité à recruter, même si euh, c'est pas si facile que ça, mais bon globalement il y a plus de mecs qui font du javascript euh, dans des startups que des mecs qui font du JS. On a viré tout le machin euh, SQL, truc, euh, ORM, caca euh, qui, nous, euh, qui nous faisait perdre de la perf. Euh, maintenant on a la doc, on a des vrais tests. Et, euh, et franchement TypeScript en 3-4 mois d'expérience, euh, c'est quand même plutôt cool en fait. Euh, L'utilisation c'est relativement agréable comme langage, ça rajoute une vraie surcouche objet à JavaScript euh, qui des fois peut manquer un peu. Et euh, et euh, en tout cas au JavaScript que moi je connaissais à l'époque. Euh, et, et, et le typage, moi en fait je trouve que ça m'aide. Euh, à développer, pas mal, c'est que je sais ce qu'il y a dans mes objets, je sais comment y accéder, c'est plus facile et euh, ça m'aide aussi à maintenir en fait quand je lis un code j'ai plus de facilité à comprendre ce qu'il y a dans les objets et ce que fait le code qu'avec euh, qu du, qu du JS pur ou avec du Python ou euh, du langage non typé Ouais et du coup euh, maintenant je connais super bien le back-end <rire> parce que je me suis tapé à la mano et euh, et du coup, euh, j'avais jamais fait ça, mais c'est une, une façon assez marrante de rentrer dans une boîte. En disant, on casse tout, on recommence. Du coup, euh, c'était marrant, on en a chié, c'était long, c'était un peu pénible, mais c'était assez agréable. Voilà, c'était un petit talk rapide, retour d'expérience euh, assez large. Du coup, si vous avez des questions, euh, des insultes, des remarques, <rire> allez-y. passage de TypeScript, euh, avec ton recul, euh, toi qui as découvert le langage euh, pendant que vous ouais. changez tout, euh, est-ce que maintenant tu te sentirais plus serein de voir débarquer un stagiaire qui connaît juste JavaScript sur du TypeScript ou de voir débarquer un stagiaire qui connaît à peine la programmation euh, sur l'ancienne code base Est-ce que le TypeScript, c'est, euh, si tu te dis, il vaut mieux -ce que le stagiaire débarque sur du TypeScript que sur du JavaScript Euh, c'est une bonne question. Ouais. Sur, par rapport au C sharp du début, c'est clair que je préfère qu'il parte sur du TypeScript parce que moi je le maîtrise mieux du coup que, que du C sharp. Euh, je, je pense que ça t'amène des bons réflexes en fait. Le, le TypeScript, cette force. Alors après, ça dépend toujours un peu de ton linter parce que c'est du typage qui n'est pas vraiment fort. Mais, euh, mais, je, mais je trouve que ça t'apporte une rigueur et des, des réflexes qui sont euh, qui sont intéressants et que j'avais pas dans des langages non typés quoi. Donc euh... Ouais, moi ça me dérangerait pas de prendre un stagiaire. Et alors est-ce que c'est mieux de le prendre en JS ou en TypeScript Je sais pas. Je pense que pour sa formation c'est pas mal ouais. Pour lui. Après pour nous, euh... je change, change pas grand chose quoi. Avec euh, tes coup, quatre mois, c'est ça Quatre mois de, ouais. de TypeScript ouais. euh, Est-ce que... Euh, en fait, jus jusqu'où tu as été exactement dans, dans, dans la compréhension de TypeScript en fait Est-ce que tu as, as été jusqu'à faire le lien entre TypeScript et JavaScript qui, qui se retrouve derrière euh, à l'exécution Est-ce que... Euh... Non, non, non est clairement pas. Non, non, moi, je suis resté vraiment... En fait, en fait c'est pour ça que je m'étais non à est-ce que c'était une bonne idée. C'est parce que du coup, en fait... Euh, euh, en fait, on a codé quoi. Tu vois. Euh, on, a, on a fait ça en 10 semaines, un truc comme ça, euh, entre le moment où on dit on casse tout et le moment où on met en prod. Euh, mais du coup, on a codé comme des ouf. Et, euh, et un, des, un des mauvais points de ce truc, c'est qu'en fait, moi mon taf c'était de coder mais aussi essayer de prendre un peu de distance sur l'architecture du machin pour voir comment est-ce qu'on pouvait évoluer, scaler et tout. Et en fait, c'est un truc que j'ai pas fait vraiment quoi. Tu vois. Et sur le langage, c'est pareil. En gros, euh, en gros, j'ai presque pissé du code euh, beaucoup, donc j'ai encore une vision assez, je pense, superficielle de ce qu'est vraiment TypeScript. Euh, et j'ai pas eu le temps, et j'ai encore pas maintenant le temps de, de, de rentrer en profondeur. Quoi. Du coup, la, la question suivante est un, un peu plus trash. Ouais, je me doute. Si euh, un développeur avec euh, plus d'expérience et peut-être une compréhension plus poussée de TypeScript euh, arrive demain et te dit, euh, ce que tu as fait, c'est de la merde, euh, ouais. comment tu réagis Puisque finalement, même s'il n'était pas là, euh, c'est un peu la pensée que tu as eue sur le code du, en c ouais. euh, du début. Ouais. Euh, alors, si c'est constructif, je suis super content. S'il si me dit que ce que j'ai fait, en fait, euh, s'il si me dit que ce que j'ai fait, c'est de la merde, mais que c'est constructif, c'est cool pour moi, vraiment. Alors que, ok, très bien, on a un truc qui marche, qu'on comprend. Euh, maintenant, on y itère dessus pour l'améliorer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, j'ai pas, pas dit que le c c'était de la merde. Je pense que son code était bien. Le problème, c'est que tout l'extérieur était inexistant, en fait. C'est-à-dire que je pense vraiment que son code était, était performant et bien écrit. Vraiment. Le problème, c'est que, en fait, pour rentrer dedans, c'était ultra compliqué. Et il y a aussi ce côté du « on est une petite boîte » et avoir un, mec, un seul mec qui fait du front-end et un seul mec qui fait du back-end, c'est quand même ultra chaud, quoi. Parce que le jour où le mec qui fait du front-end, est malade, bah, tu l'as dans le cul, quoi. Donc il y, y a ce côté-là, vraiment. Euh, C'était plus ce, ce côté-là d'unification du machin, et du coup on a pris TypeScript parce que lui il faisait déjà du TypeScript en fait, que dire euh, ce qu'il a fait avant, c'est de la merde, on recommence. Enfin, c'est vraiment pas ce que je voulais faire passer en tout cas. Ça marche, je mets e paye. Il utilisait quand même voilà, du SQL, sur du NoSQL, Ouais, non, mais voilà, il y, y a des trucs. Quand même des choses qui y faisaient penser. Mais en fait, à chaque fois que tu prends, euh, à chaque fois que tu prends une nouvelle code base, que tu rentres dedans, il y a toujours des trucs qui disent putain, mais c'est pour... pourquoi tu fais ça, c'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil en fait. Voilà. Après, euh, c'est pour ça que je disais que c'était pas la bonne, c'est jamais, c enfin, c'est rarement la bonne solution de jeter un code. Il vaut mieux essayer de le refacto petit à petit si tu peux. Et là, on n'a vraiment pas trop eu le choix. Enfin, c'est un peu, on aurait pu faire autrement, mais ça aurait été pénible quoi plus que, que de refacto je pense. Voilà. Et tu traîné sur la longueur, en fait. Ouais, alors ça c'est pareil, ça fait partie des trucs et ça fait partie et de, de jeu la Ouais. Ouais. Ouais, sachant que du coup là euh... Ce pas un truc qui était prévu dans le planning de la boîte, forcément. Et euh, on, a, on a fait ça pendant l'été, parce qu'en fait, pendant l'été, les écoles ne fonctionnent pas, donc on a, on a réussi à faire ça pendant l'été. Mais du coup, on a codé vite. On n'a pas pris assez de temps pour comprendre et prendre vraiment main l'architecture, en tout cas pas moi. Et du coup, on a aussi généré de la technique, clairement, parce qu'il y a des trucs qu'on a fait trop vite, euh, qui sont moches, vraiment. Et, euh, et du coup, voilà, il faut, il faut qu'on qu réitère sur notre truc pour recommencer, quoi. Ouais Au niveau du choix de la stack, est-ce que 2-3 mois après, ouais. il y a des composants dans la stack où vous en enrêtez Pour l'instant, non. Le seul truc que je, je, je suis toujours pas convaincu, c'est le Mongo en fait. Mais, euh, mais c'est dommage, c'était déjà là avant. En fait, Mongo, c'était là avant le mec qui était là avant moi. Euh, et du coup, on a gardé Mongo parce que c'était vachement compliqué de dire on va tracher tout le backend et avec on va tracher la base de données. Mais euh, je suis vraiment pas sûr du Mongo quoi. Et alors, Express, je, je sais pas encore. Et je, pour l'instant, ça fonctionne. Donc tant que ça marche, ça marche. Mais euh, faut que je regarde euh, tout ce qui est Nest et les autres frameworks euh, alternatifs qui pourraient être intéressants. Alors moi c'est pas vraiment une question, hein, mais euh, en fait euh, j'ai changé euh, pas mal de taf euh, ces derniers temps, et franchement à chaque fois j'ai fait un rewind du back -end. Ah ouais Et souvent, <rire> ça, ça a fait écho parce que mon GoDB c'est pareil, quand je suis arrivé chez Simply, je me suis dit pourquoi on utilise mon GoDB, et j'ai refait le backend. Et en fait, à la réflexion, je me suis dit euh, on aurait mieux fait aussi de, de passer sur une base de données relationnelles. Parce qu'en vrai, nos données, elles étaient relationnelles. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu as des données relationnelles, bah, tu utilises une base de données relationnelle. Ouais. Si tu veux faire du NoSQL, bah, c'est que tu as un use case pour le NoSQL. Tu vois. Ouais. Mais tout ça pour dire que euh, je pense qu'il ne faut pas te sentir coupable d'avoir fait un rewrite. Parce que quand tu quittes une boîte... Euh, si tu veux que ton code perdure, bah, c'est pas compliqué, il faut que tu fasses un tuilage. Tu pars pas comme ça. Ouais. Euh, moi à chaque fois que j'ai quitté une boîte, j'ai fait un tuilage. Alors, parfois, le tuilage, tu vois que la personne écoute d'une oreille, il s'en fout, mais après c'est tout, c'est pas ta responsabilité, toi t'as fait ton job, ton code est documenté, t'as fait un tuilage et tout. Mais, euh, mais par contre, quand tu sur le truc et puis qu'au final tu sais pas ce qui se passe dans le code, ou tu sais pas pourquoi les choses sont là, qu'il n'y a pas de doc, qu'il n'y a pas de commentaire, qu'il n'y a rien, bah faut pas. Il pas hésiter, il faut faire un rewrite, euh, C'est pas une question, c'est plus une, une affirmation. Ouais. <rire> <coughs> Next. Merci.